Attends, que Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce Nagagaro neve que <coughs> Joe, mais. Je suis un peu plus C'est le temps de faire des scrims dans la maison, et ralvo Ar grippe la Sponte Bisquoise roisse n'est me l'aîné tundra surzi. Digarésite arononne et vite baisant d'aglem, ez noise à dioriou tregernus, medarvé vos cassettes d'allezzvam dougen arinclem. N'est-ce qu'il guire à sponde à la tour? c'est tu te réappaisaisais avant de par vos grèves vraiment. Papa, mais on m'en vend d'un raisinant? Ah bah, y'a, celle. Digarésite gandeneache. Aronne gandeneur. Aronne gandeneur. Non mais. Non mais. Agazé, un an, motion, woozab... Addawen, à votre, bon, allez. voir Petra, c'est tu. Ah, non, avant d'inscrire, là, et et non, non, non, Mais vite pio on où aime gay-mère rien de bairg où que er, c'est Avec ton autre mère quoi <tousse> <tousse> <tousse> <tousse> Ma, presque en train vite en me dit benzinaseux Qui avait de me peine are you heureux vite gouladéné raviou, à Mireille de à Rambou de Gamer. Mmh? Oh! Mm -hmm. À part un distro, à Jean-Jean, Vitor Barbecue, quand tu est arrivé. À Duar Ben en Amzer, de temps. et mm. ah, yeah, de que Je me que bah, y'a, mais non, tchè tchè Forcément, nan a ouïe chè kaladra y mécanique Mais Davodine vodain mounet ndra yadek, kavu piar, gobiru nancé, gortos ma <rire> Ha! Euh, mais ça. Gaukonheim a duelor, casse En 2000, <muches> fin sais-tu, Hagg, à bénir fin, moi dit Babette allons nigoûter les pingouins rue Hagg et guerionner n'importe qui vêtu un heur guir lip et Ah, surévent si je l'arrête en draper, Harry que a surévent un Ma, ya de et, bet, galar, un, gulit, et non <rire> un un deux agressions para ekichan, mémor. Ah, per ah, un on et amnésier Ah, perdu réuant si j'ai l'air d'un draseier. En divisé on se C'est et en a vraiment. Quand en déguésal, bet très met un veloutant. Non, hum, que crédit à guerre, à guerre ou peine Kim, pas là, Ah, c'est mais oui Prouédez, gonarski, en C'est a phrase de moi, on de Kim, nas pas tombé dans les Qui bébés? Nitra, Nitra, Nitra, Nitra, Nitra, pop hop, n'est qu'on c'est le Eh, Nazi, change te peut de que Mario Kart? Ah, Pierre Blé Dorrenk? bah, je vais avoir tout ce que tu as mettre au cranel à Mais, Grand tu as Mario Kart? Que tu disais ce que